Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à un mot très à la mode en ce moment et depuis deux ans, le mot crise. Que veut dire la crise dans ces temps que nous avons traversés Entre la crise sanitaire, la crise sociale, la crise internationale aujourd'hui, la crise, elle impacte l'économie locale. Et pour en parler avec nous ce soir, la directrice de publication des éditions Inter-entreprise, Francette Florimont est notre invitée, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Rennes et Chagolpéen, Chagolpéen. Et donc, on le disait, le mot crise, alors on en entend souvent parler, dès qu'il y a euh, des fluctuations sur le marché, quand les chefs d'entreprise sont un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, avec le moral en baisse. Mais là, c'est un mot qui s'est inscrit dans le paysage économique euh, durablement. C'est vrai que depuis deux ans, voire avant, hein, on, on enchaîne les crises, elles ont différentes formes. Elle a été financière, elle a été sociale, elle a été sanitaire, et là maintenant on a la guerre, donc on a l'impression qu'on est dans une espèce de tunnel, où on ne voit pas le bout. Et en fait, moi, tout ça, pour moi, une... ce sont plusieurs actes d'une même pièce, c'est-à-dire nous sommes à la fin de modèle qui a voulu qu'on euh, achète dans quelques parties du monde, la Chine c'est le grenier, euh, au Brésil c'est le sucre, etc. Et, euh, et c'était l'organisation qui avait été posée, disqualifiant en quelque sorte les territoires de pouvoir produire et subvenir à leur, à leur, aux besoins de leur population. Et là, on se rend compte que tout ça, ça s'effondre. Les limites de la mondialisation Absolument. Moi, je crois qu'autant il faut des échanges, mais pas des échanges qui disqualifient ce que peuvent faire les autres. Nos terres, nos, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, étaient des terres de production qui, qui nourrissaient leur population. Et là, brutalement, euh, il faut tout recevoir par conteneur, donc il euh, faut manger des trucs qui viennent de loin, de la viande européenne, etc. C'est plutôt une question que j'allais poser en fin d'interview, mais on rentre franco dans le sujet. Ces crises-là doivent nous montrer qu'on doit repenser le modèle économique, surtout pour des, des, des, des pays insulaires comme les nôtres. Absolument, j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, on a calqué sur des îles. De, des territoires insulaires, des développements de continents. Par exemple, l'organisation de coopérative, quand on regarde ce qu on, qui est proposé, ça convient à des grands territoires, mais pas à des territoires aussi exigu que les nôtres, avec un nombre de producteurs euh, et puis une production euh, aussi, quoi qu'il en soit, faible. Donc, bien sûr, avec toutes ces obligations, nos agriculteurs, nos pêcheurs, etc., ont du mal à rentrer dans le clou, et du coup, ça favorise l'importation. Et puis, après, on nous dit « Ah ouais, mais euh, vous, avez, vous ne pouvez pas être autosuffisant. Moi, je je pense que c'est faux, c'est juste l'approche qu'il faut inverser. Nous avons la capacité de nourrir nos populations et au fur et à mesure de les inscrire dans des goûts qui sont dans nos régions et qui sont très bons pour la santé. Alors aujourd'hui, ce sujet-là, il est également sur le, on va dire, sur la table du politique, qu'il soit en Guadeloupe ou en Martinique, que le changement de modèle économique de, de, de nos pays malgré tout, est-ce que finalement l'entrepreneur ne pourrait pas prendre ses décisions Souvent, c'est le monde dans l'entreprise qui a dicté euh, les modèles qui ont qui ont suivi euh, les années suivantes ben En fait, euh, le, le monde est régi par deux choses, par le droit. Oui. donc euh, on vous met des normes qui vous empêchent de faire, donc euh, on a quand même euh, avant, mon, ouais, père, mon père, mon père oui. était bouché, donc oui. je dire on le faisait rentrer en direct en Martinique de la viande d'Argentine. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de la viande d'Argentine, vous êtes obligé de passer par Angis, oui. euh, en, en métropole, et puis après ça reprend le bateau pour venir par ici. Et les, les coûts ne sont plus les mêmes. Et les sont plus oui. les mêmes. Oui. Donc en fait, il y a eu, euh, vous savez, qu'à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est cette organisation qui a posé l'Organisation les, les, le, du Commerce Mondial, et nous sommes dans la mondialisation, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, la France, l'Europe, puisque ce sont ces entités qui nous gouvernent, ont pris un certain nombre de dispositifs pour permettre aux grands opérateurs oui. eh ben, de faire leur, leur stratégie. Parce qu'en fait... Par exemple, il faut comprendre, euh, nous avons des grands opérateurs, L'Oréal, Nestlé, etc., qui sont là, oui. qui ont, sur les 20-30 dernières années, ils étaient européens ou, ou américains, mais ils ont construit des usines dans le monde. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut trouver des produits L'Oréal au Brésil, qui sont fabriqués au Brésil, mais interdiction de nous de les acheter en alors, direct. Alors que le coût de transport, ce le serait, coût de serait, meilleur. serait meilleur. Donc, oui. en fait, on, cette organisation a été posée, et quand, euh, comme vous disiez tout à l'heure que ce sont les entrepreneurs qui dirigent, Jusqu'à un certain point, ce sont les, les, euh, les politiques c'est pour ça qu'on y revient toujours vu que c'est eux qui, sont, qui, qui signent les traités qui, euh, qui prennent les lois etc., et qui permettent de construire un territoire avec ou pas des, des, des possibilités ou pas. et les entrepreneurs même s'ils font du lobbying c'est vrai que bah, ça existe euh, il y a des fois il n'est pas très bon mais enfin il, ils essayent d'influencer mais c'est principalement euh, il y a eu cette inversion au départ c'était euh, grandement les politiques et puis les, les lobbies sont arrivés maintenant on fait passer beaucoup de choses qui concerne principalement des, des intérêts privés, et on voit le résultat. Et là, il faut sortir de ça et le rééquilibrer euh, tout en restant dans le commerce, parce qu'il faut commercer euh, d'une manière bien générale, sûr, sûr. Mais, euh, mais faire et les machines. Euh... va peut-être ouvrir les portes à, à un bassin euh, beaucoup plus par exemple, régional. Par, beaucoup par, plus, par, euh... par exemple, pourquoi oui. ne peut-on pas commercer dans la région euh, D'une part, parce qu'il n'y a pas de bateau, et c'est vrai ouais. qu'il y a des monopoles qu'il faudrait essayer de déverrouiller, mais deuxièmement, c'est aussi parce qu'il y a des normes telles, euh, parce que nous sommes des marchés captifs pour les grands industriels. Parallèlement, on nous a demandé d'avoir euh, des grands ports aujourd'hui, comme c'est le cas en Guadeloupe et en Martinique, qui sont des ouvertures sur le monde, mais on a l'impression qu'on sert de, de droit de péage, en fait, tout simplement. Eh bien, en, en, en fait, ces ports doivent, euh, j'ai eu l'occasion d'écrire, doivent, doivent, doivent se repenser. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait des lignes dédiées, hein, de CMACGM, pour ne pas citer, qui venaient en direct et tout, donc ils avaient une activité, puis CMACGM a un poids, en disant euh, j'ai besoin de plus de d'eau, j'ai besoin de plus de quais, ouais. donc du coup, eh l'État a accompagné, l'État Europe a, a accompagné ces développements. Et effectivement, le transport ou les échanges dans la zone euh, qui n'étaient pas très développées. Maintenant, CMA-CGM a changé ce, sa stratégie, vu qu'on voit qu'on n'a plus de lignes dédiées, les lignes font ouais. le tour de la Caraïbe, avec beaucoup de des désagréments des fois pour les containers des, euh, des opérateurs des Antilles françaises et de la Guyane. Et là, euh, il faut que nous aussi, nous soyons en capacité de dire, OK, euh, vous avez changé le dispositif, eh bien, nous aussi, nous devons avoir la possibilité de faire du sourcing, donc d'aller acheter dans la Caraïbe, vu qu'il y a dans la Caraïbe des choses que l'on peut euh, trouver à acheter pour remplir les rayons, pour euh, consommer oui, après, sur le marché, etc. Après, après, on etc. des normes... Euh, non, mais qualité, ça... ça, ça non, non, non, non, non, non attendez, attendez... <rire> Je pense que les Américains... Il faut, faut bien comprendre comment comment les choses sont réparties dans la zone. Il y a du, de l'Européen, de l'Américain, et puis euh, du Portugais, etc. Euh, attendez, ces gens ont des normes aussi. Et comment ça... Euh, vous pensez que l'Américain le, le, le, va, va, va vendre avec ses roues oui. Des choses qui ne seraient pas bonnes. Non. Il, il, chacun, avec le droit et les normes, on maîtrise ces marchés. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ça. Et c'est à partir de ce moment où on voit que tout le monde perd, vu qu'on est dans cette phase-là, hein, de décroissance, et puis, de, voilà, perte de. Eh bien, faut, ça permet de desserrer les taux et de questionner de manière. Euh, très fluide, quoi, sans, sans passion, mais avec détermination, les modèles dans lesquels nous sommes de manière à pouvoir euh, faire euh, autrement. Revenons au mot euh, d'introduction, le mot crise. Oui, parce que on a vu encore, l'INSEE nous le disait, le dernier trimestre de l'année 2021, catastrophique, parce que à la crise sanitaire, ça s'est ajouté en Guadeloupe la crise sociale. Euh, comment, vous qui êtes en relation euh, quotidienne, on va dire, avec les entrepreneurs de, de nos pays, Comment est le moral de ces entrepreneurs Est-ce qu'ils ils ont des projections, des vues à court, moyen ou long terme Alors moi, ce, ce, effectivement, je rencontre beaucoup, des gros, des petits, des moyens, et ce que je trouve, c'est qu'ils sont euh, très résilients, donc, parce que ils ont vite compris que quand la barque est trop chargée en période de crise oui. de gros temps, il faut l'alléger, la restructurer. Donc pendant l'année 2021, euh, déjà fin 2020-2021, il y a eu énormément de restructurations. De, de, voilà, faut... oui. Et puis aujourd'hui, euh, ils se positionnent sur... Sur, sur, ils se réinventent. Parce que soit on reste... Et ils n'attendent pas tellement sur l'État. Bon, bien sûr, il y, a, il y a plein de relances, etc. Ouais. Mais quand on voit que, un, les périodes de consommation sont très courtes, deux ans, on est pratiquement au bout, et deux, les dossiers, il faut, faut, être, faut être sur la balle. Hein. Oui, oui, faut, oui, si oui. tu sais, le temps est passé, le temps est passé, par exemple. Et puis, il est déjà et, le temps de rembourser. Et, et, et voilà. <rire> et, donc, et donc, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que dans une période aussi... Euh, si incertaines, il faut s'alléger, donc désendettement, les banques le disent très clairement, ils ont constaté qu'il y a une amélioration des trésoreries des entreprises, et puis deuxièmement, aller sur des marchés, ou arrêter de faire des choses qui sont dispendieuses, oui. parce que des fois... Oui. On se dit, ouais, on veut faire ça voilà. Ouais. Non, non, il, faut, il, faut, il y en a qui se ressentent sur leur activité qui leur ramène le meilleur du chiffre d'affaires, et puis aller sur des oui. services qu'ils avaient se réinventer, quoi, se réinventer. On ralentit les investissements, mais pas, pas forcément, forcément, pas forcément non, parce que ce non, que veux dire non, dans tous pas, les secteurs. Non. On a vu, par exemple, l'explosion de, de la consommation de data mobile pendant cette période de confinement, de Covid et tout. Là aussi, ce, on voit que dans secteur, certains secteurs d'activité, la crise a permis euh, de favoriser des investissements pour le futur. Absolument, oui. les banques n'ont jamais aussi bien travaillé. <rire> en 2021, la Bred le dit, la Caisse d'épargne le dit, je n'ai pas encore rencontré le à École, mais je pense que c'est pareil. Et donc, parce que euh, ils ont eux-mêmes, ils avaient déjà commencé à faire un, un travail pour éviter, enfin en tout cas bien se regarder les entreprises euh, qui euh, commencent à être dans des situations difficiles, oui. parce que ils, une, ils ont de, leur responsabilité de plus en plus engagée. Il y a eu de l'anticipation. Voilà, il y a eu de l'anticipation et puis voilà un nettoyage dans, mm -hmm. dans les comptes et, et ils ont constaté qu'effectivement les investissements sont repartis. Alors, euh, bon, la Guyane par exemple est l'un des territoires où il y a eu énormément d'investissements d'Antillais, voilà mm -hmm. parce que. Que, euh, la Guyane est, a un boom de, de, de développement euh, qui, est, qui est assez impressionnant. Oui, mais on disait ça il y a 20 ans également. Non, non, non, euh, non, non, non, non c'est pas ça. Euh, non, non, euh, au niveau du BTP, il y, euh, y a beaucoup de logements qui sortent. Il y, y a beaucoup de... Euh, je vous dis, allez voir, ça vaut enfin, Exactement. ça vaut le détour. Bon, la Guyane, investissement, on a vu nouvelles technologies en investissement sur nos deux territoires. Maintenant pour le consommateur final qui, lui, subit également la crise à travers son porte-monnaie, comment expliquer cette augmentation brutale des prix, cette fluctuation et le risque peut-être pour lui euh, d'être hyper dépendant effectivement des matières premières et de ne pas trouver ce dont il a besoin sur nos territoires Moi, je crois que ce qui est valable pour les entreprises, l'est aussi pour le consommateur oui. lambda. On, euh, on était dans une période de surconsommation mm -hmm. et on voit l'impact que ça a sur la, sur la nature, c'est-à-dire tous ces produits euh, en, en masse qu'on vous incite avec du bon marketing à acheter, à changer, etc. et qui en plus avec une obsolescence programmée. Donc voilà, faut, je crois qu'il faut de manière volontariste sortir de cela et au fur et à mesure, acheter ce dont on a besoin, pas forcément le superflu, ça, si, ça peut si paraître... Si doit repenser son modèle, si euh, le, le, le politique doit repenser son modèle, le consommateur devrait lui aussi Mais repenser oui, son et modèle. Mais oui, et quelque part, c'est lui qui donne le ton, parce que c'est lui qui a... Même si c'est un euro, c'est lui qui possède cette, ce, ce, ce dernier maillon. Et, et moi, je pense que on se rend, enfin, les consommateurs doivent se rendre compte que dans une période de bouleversement autant, il faut que.. Enfin, C'est eux qui donnent le tempo. S'ils ne veulent plus acheter autant de trucs qui, qui, uh, basiques, qui s'effritent au bout d'un mois, eh vont peut-être, ils vont acheter moins, donc ils vont acheter un peu plus de meilleure qualité, et au fur et à mesure, d'une part. Ils vont retrouver du pouvoir d'achat, parce que quand on achète moins, on retrouve oui, du pouvoir d'achat. Oui, oui. Et deuxièmement, ils enverront des messages suffisamment forts aux, aux industriels pour leur dire ce que vous nous avez proposé là n'est pas bon ni pour nous, ni pour la planète. Donc que faites-vous et le mot de la fin, peut-être quand même une lueur d'espoir, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, puisque la guerre en Ukraine euh, prend des proportions aujourd'hui, dans le temps également, elle risque de durer, comme l'avait annoncé le, le président candidat d'ailleurs aujourd'hui, euh, vous avez quand même, on peut avoir une lueur d'espoir oui oui, oui, oui, oui, il faut garder. Ce n'est pas qu'il faut garder, nous avons une vie à vivre. Soit ouais. on se suicide tous là, ou bien ouais. on a une vie à vivre. On ne va pas rester euh, constamment dans une espèce de peur, on se dit, de bon de Dieu, ça, ambiante, ça, ça va euh, arriver. Alors que euh, ces périodes-là, parce que qu'est-ce que c'est C'est un petit nombre qui, a, à la période des conquêtes, qui est parti mmh. euh, dans le monde et puis qui a mis des places, euh, qui a tenu des places. Et toutes ces places sont en train de sauter, en, de, de reprendre leur liberté, quoi. Donc, je ne parle pas de la guerre d'Ukraine, là, ça, sûr, ça se passe en Europe, ouais. mais, mais n'empêche que nous, c'est une opportunité pour nous, notamment, de, par exemple, quand on apprend que euh, la, la France, euh, grand, grande nation maritime, veut repartir à la conquête. Attendez, le, le, la, la richesse maritime de la France est outre-mer. La richesse maritime ça. de la France est en Guadeloupe. Est Donc, pourquoi on va attendre qu'on vienne de l'extérieur pour nous parler de quelque chose de chez nous Non, il faut s'intéresser à ça. Il faut regarder pas seulement la pêche, tout, l'énergie, le, les communications. Le, la logistique, etc, tout, et vous verrez que ça peut créer de la valeur ajoutée incroyable et qu'en plus, elle sera durable pour nos territoires. C'est pour ça que je ne peux pas être pessimiste. Je ne peux pas. Et ce sera le mot de la fin. Moi, je vais garder un mot de ce rendez-vous, c'est intéressez-vous. Et pour mieux comprendre nos économies, il y a ce rendez-vous. Interentreprise, vous le trouvez eh bien, dans toutes les bonnes librairies, un petit peu partout, même dans les grandes surfaces. Il s'appelle Interentreprise et c'est sa directrice de publication qui était avec nous. François de Florimont, merci. Merci, merci d'avoir accepté merci ce rendez-vous. On vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur ETV.